C'est plutôt ressemblant, non T'as vu ton pâte à pouf, toi Peut-être, mais à pouf ne risque pas de se plaindre Alors, câlin, tu vas l'entendre J'ai soif, moi Tu veux un jus de fruits Ah oui La situation est devenue insupportable Ça ne peut plus durer Et tu envisages quoi Eh ben, la séparation oh Je ne vois pas d'autre solution C'est peut-être un peu radical, non Et tout ce qui a été construit, leur a été pour rien Écoute, on a essayé, ça ne fonctionne pas donc, il vaut mieux s'arrêter là. Mais, et les enfants Qu'est-ce qu'ils vont devenir Ben, les enfants, c'est triste, mais c'est un mal nécessaire. Et puis, de toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. J'ai déjà contacté un avocat. Jean, papa et maman vont divorcer. Très drôle. Je les ai entendus parler. Papa a dit qu'il ne voyait pas d'autre solution que la séparation. T'as du mal comprendre alors maman a dit « Et les enfants ?» Et papa a répondu « C'est triste, mais c'est un mal nécessaire. » Et il a rajouté qu'il avait contacté un avocat. Non, non, non. J'ai bien réfléchi et je suis tout à fait décidé. Oui, nous en avons parlé avec ma femme. Elle pense comme moi. Très bien, maître. Mercredi 17h Parfait. Au revoir, maître. Et merci. Merci. Faut pas exagérer non plus. C'est vrai que c'est pas une très très bonne nouvelle, mais c'est pas non plus la catastrophe. Bon, par exemple, comme ta mère a son cabinet vétérinaire dans la maison, elle va rester ici, donc toi aussi. Hé hey, hé, tu quitteras pas le village. Oui, mais. Et ton père va déménager. Imagine, tout en double deux maisons, deux chambres, deux fois plus de vêtements, de jouets, de. Oui, mais moi, une seule maison et une seule chambre, ça me suffit. Et je ne veux pas que mes parents se séparent. Alors, il faut les en empêcher. Tes parents s'aiment, mais ils ne s'en rendent plus compte. Il faut seulement leur rafraîchir la mémoire. Oui, et comment Un seul moyen, le romantisme. Organise-leur un repas, en tête à tête. Au dessert, Jean et toi vous arrivez, l'heure de rien, avec les albums photos de leur mariage. Tes parents sont émus, ils pleurent et finissent par se jeter dans les bras l'un de l'autre. Tu es sûre Bah évidemment, tous les gens pleurent devant des photos de mariage. Surtout si c'est leur... Ouais, remarque C'est pas bête Ça leur rappellera qu'ils ont été heureux ensemble D'accord, je vais faire ça J'ai trouvé un truc sympa Escargot au beurre d'ail ah, Laisse tomber Je vais bien réussir à concocter quelque chose avec ce qu'on a Bon, toi tu te charges de la déco alors Bonjour, papa. Tu as passé une bonne journée Euh, oui, merci. Maman est là Non, elle est partie ausculter une jument chez Oncle André. Elle ne devrait pas tarder. J'espère que tu as faim. Parce qu'il y a une surprise pour toi, mon papa. Et c'est votre mère qui a préparé tout ça Mais pour quelle occasion Comme ça, pour le plaisir. Allô Marie Oui, oui, je viens de rentrer. Qu'est-ce qui se passe je fais mettre bas à une jument, mais il y a des complications. Je pense que je vais devoir y passer la soirée, voire même une partie de la nuit. Mais, et le dîner Oui, bah ben, vous vous débrouillerez sans moi. Allez, je file, je vous embrasse. C'était votre mère, elle va rentrer tard. Je ne comprends pas, elle n'avait pas l'air de se souvenir du repas C'est sûrement à cause des problèmes avec la jument. Ce n'est pas <rire> grave, tu vas quand même manger. Allez, installe-toi, on s'occupe de tout. <musique> « Je t'aime, mon amour » signé « Maman ». C'est curieux, ça. Ça ne ressemble pas vraiment à son écriture. Et pourquoi elle signe « Maman » et pas « Marie » Oh C'est Marie qui a cuisiné cette horreur Bon, de toute façon, je n'ai plus faim. Je vais en profiter pour travailler un peu. Tu es la femme de ma vie. Je suis complètement fou de toi. Nous séparer serait ridicule. C'est parfait. Maman Patapouf a un problème. Patapouf Patapouf ben, il n'a rien ce chien, il dort c'est tout Ah, tu crois Pourtant, il m'a fait peur Il bougeait dans tous les sens Virtuose, ça ne se mange pas Et puis d'où il vient ce bouquet Enfin, ce qu'il en reste Tu es complètement ridicule Mais qui m'a envoyé ça Un fiasco total On a failli empoisonner papa et maman a pensé que quelqu'un l'insultait J'ai une idée Martine, si par exemple tu tombais gravement malade Tes parents seraient inquiets et ils se rapprocheraient à ton chevet Que je tombe gravement malade Mais comment Bah il y a toujours des solutions Prendre des douches glacées, manger des vieux yaourts Tu es folle Ah oui mais bon, faut savoir ce que tu veux aussi Là, Claire n'a pas tort Bonjour maître Non euh, Non, il est absent Oui Oui, oui, d'accord, je lui transmets Au revoir maître oh C'était l'avocat Il appelait pour prévenir qu'il aura deux heures d'avance oh Mais c'est lui l'ennemi Pas d'avocat, pas de divorce Il faut s'en débarrasser J'avais complètement oublié il me faut absolument du matériel pour l'école demain. Du papier millimétré, des fusains, de la gouache et des surligneurs. Oula ma chérie, mais je ne trouverai jamais ça au village. Faut que j'aille en ville et, et j'ai rendez-vous à 17h. Hmm. Alors voyons, il est 14h30. Si je me dépêche, j'ai le temps. Il n'y a plus qu'à attendre l'homme de loi. Et croyez-moi, il ne va pas l'affaire ici, la loi oh Bonjour jeune fille, j'ai rendez-vous avec ton papa Ah, vous êtes son avocat Je ne comprends pas Papa ne vous a pas prévenu L'affaire est arrangée, il n'a plus besoin de vos services Merci Attendez, je ne comprends pas Qu'est-ce que ça veut dire l'affaire est arrangée je peux voir votre père Il... il n'est pas là. Il avait dit qu'il vous préviendrait. Il a dû oublier. Au revoir. Euh, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais attendre son retour. Je préférerais qu'il m'explique tout ça lui-même. Vous... vous voulez une tasse de thé Volontiers. Ça, ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'on fait On l'attache dans un canon et on laisse dériver sur la rivière. Claire, ça t'arrive d'être un peu réaliste parfois ce qu'il nous faut, c'est gagner du temps Je suis désolée pour votre thé mais je ne peux pas le faire chauffer parce que le gaz est coupé Et nous, on n'a pas le droit d'y toucher Mais le robinet est au grenier Bon, Montre-moi le chemin, je vais m'en occuper Voilà, c'est ici Tout au fond mais qu'est-ce que vous faites Mais... Ouvrez, ouvrez cette porte non. Mais qu'est-ce qui vous prend Salut les enfants ah J'ai fait vite, hein Mon avocat est arrivé Ton... ton avocat Mais personne n'est venu oh, C'est étrange ça, sa voiture est dans la cour Qu'est-ce qui se passe Un mystère. La voiture de Maître Ragno est là, mais lui est introuvable. Et les enfants affirment qu'ils ne sont au courant de rien. Oh hein On ne veut pas vous pas divorcer. divorcer. Hein Mais de quoi parlez-vous ben, on a tout entendu, vous avez parlé de séparation, de d'avocat et même que papa a dit Pour les enfants c'est triste mais c'est un mal nécessaire hein Mais ça n'a rien à voir avec votre mère et moi Il y a quelque temps mon associé m'a volé des photos pour les vendre à un journal C'est pour ça que je me sépare de lui et que j'ai contacté un avocat Quant aux enfants, votre père parlait de la revue qu'il a créée avec cet associé justement, Les Enfants du Monde. Je dois bientôt rencontrer un nouvel associé, mais un associé honnête cette fois-ci. Vous n'allez pas divorcer Bien sûr que non, mes chéris. Oui et la prochaine fois que vous aurez un doute, les enfants, venez nous en parler avant de laisser aller votre imagination. L'usage de la force et séquestration d'un avocat, c'est puni par la loi. On a cru que c'était un cambriolard vous allez nous mettre en prison euh, Je devrais, mais bon, une seule affaire à la fois. <rire>